Tous les jours, mon cœur bat quand je te vois entrer dans la salle du club Aucun risque, je pose mes mains sur mes hanches et je garde distance Même si tu ne remarques pas que je tremble J'ai de la chance que tu ne te rends compte de rien Mais si tu commences à le remarquer Que vas-tu faire si tu sais la vérité Que vas-tu faire si tu vois la vraie moi tu continuer à lire des mangas auprès de moi Ça ne veut pas dire que je veux que tu t'assoies près de moi ou quoi que ce soit. Ne te fais pas cette fausse idée. Pourquoi je cache mes propres sentiments À quoi ça sert des si Je peux pas être moi. Et si tu remarques que je ne suis pas moi-même que tu si tu trouves qu'il suis vraiment Est-ce mon cœur qui veut que tu aies mon autre face de moi De l'amour, si la fille que tu aimes ne sera jamais libérée. Je me demande si je dois vraiment essayer, comment changer celle que je suis en réalité. Si je ne peux pas être celle qui te plaît, que dois-je faire dans ma propre réalité Et dans ma réalité Si je ne sais comment t'aimer mais... Je te laisserai